Merci à tous d'être venus pour m'écouter. Donc en effet, je vais vous parler aujourd'hui euh, de travaux réalisés dans le domaine de la cartographie de la biodiversité forestière euh, à partir d'imagerie, donc imagerie multispectrale, imagerie hyperspectrale. Alors ça va être pas mal euh, orienté sur euh, euh, l'étude des forêts tropicales, mais bah, il va y avoir un petit, un petit passage sur des forêts tempérées. Et euh, donc voilà. Alors... Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la télédétection Comment est-ce que la télédétection va pouvoir aider à étudier la végétation Il y a un certain nombre d'applications qui existent dans lesquelles la télédétection peut apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça va permettre Ça va permettre de mieux comprendre les écosystèmes naturels et les semi-naturels, ainsi que les agro Donc ici, je vous ai décliné différents types d'applications, différents types de domaines dans lesquels la télédétection peut être utile. Euh, alors moi, je vais me focaliser principalement sur des thématiques plutôt associées à l'écologie dans cette présentation, et donc sur euh, l'estimation d'indicateurs de l'indicateur de biodiversité. Alors, je ne suis pas écologue de formation, donc je vais essayer d'éviter de, voilà, de raconter trop de bêtises, euh, mais donc voilà, je, euh, on va, je vais vous définir quelques petites notions, les, les notions, ma vision en tout cas, ou mon interprétation de, de l'écologie. Alors... Lorsqu'on parle de biodiversité, de milieux naturel ou semi-naturels, euh, on fait face à tout un tas de types de milieux, euh, que ce soit donc, des milieux forestiers, des milieux ouverts, des milieux de carrières, des, euh, des milieux de plaine, etc. Donc cette notion de biodiversité, en fait, elle va être dépendante euh, d'un certain nombre de facteurs, euh, le facteurs d'échelle, par exemple. Et puis, la diversité des écosystèmes fait qu'il y a une diversité d'informations qui peuvent être pertinentes à analyser, en fait, pour pouvoir en aboutir à finalement une expression de la biodiversité. Euh, alors, donc voilà, cette biodiversité, elle est multidimensionnelle, elle est liée à un certain nombre euh, d'autres paramètres, donc les, les fonctions des écosystèmes, par exemple. Cette organisation spatiale de la biodiversité, elle dépend, comme dit, de ces écosystèmes, et donc, on va se retrouver face à le besoin tout d'abord de définir les indicateurs qui vont nous permettre ensuite d'exprimer cette biodiversité pour un écosystème donné, donc euh, la notion d'indicateur unique qui puisse être utilisé dans tous les écosystèmes, enfin de mon point de vue de tes détecteurs, en tout cas c est, c est, ça reste quelque chose d'assez euh, enfin, illusoire pour moi, euh, en termes de, en fait, euh, plutôt dans une approche méthodologique, on va dire. Donc alors, de quel type de biodiversité on va parler aujourd'hui Donc c'est là que mes, comment dire ma compétence écologique euh, se focalise sur un certain nombre euh, d'indicateurs qui, qui est limité, voilà, mais c'est ce qui m'intéresse, euh, on pourra discuter éventuellement de la possibilité d'avoir accès à d'autres types d'indicateurs hein, qui peuvent m'intéresser aussi, mais là, cette présentation va se focaliser sur deux types d'indicateurs, donc euh, la composante euh, alpha de la diversité, qui va correspondre en gros à une diversité moyenne en espèces à, à, à une échelle locale, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire, par exemple, des inventaires dans la forêt, on va pouvoir, à partir de cet inventaire, en déduire un certain nombre d'indicateurs qui correspondent à ces métriques de diversité alpha, comme la richesse en espèces, l'indice de Shannon, de Simpson, de Fisher etc. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qui peuvent être calculés à partir de ces données d'inventaire, par exemple. Et puis on va pouvoir aussi s'intéresser à la composante bêta de la biodiversité, donc à la diversité bêta qui correspond au turnover en fait dans la composition en espèces donc qui va permettre en fait euh, de comparer euh, bah, typiquement les communautés d'espèces qui vont être dans une placette A et une placette B. Alors par exemple ici on voit que les flèches vont correspondre si je ne m'abuse à une bêta diversité euh, donc plus ou moins grande, enfin une, une similarité plus ou moins grande, avec euh, bon, les flèches assez fines qui correspondent à une faible similarité, une forte dissimilarité et les flèches plutôt. Qui correspondent à oups, une euh, forte similarité. Donc, pour exprimer ces variables, euh, ces, enfin, ces indicateurs de bêta diversité, euh, il y a tout un tas euh, de métriques. Alors, moi, je m'intéresse principalement à, donc à la dissimilarité de Bray-Curtis, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que la télédétection va permettre de faire euh, Si vous regardez un petit peu, si vous faites une revue de la littérature, vous pourrez retrouver un nombre assez important euh, de papiers qui traitent de ce problème, qui sont soit des papiers plutôt conceptuels, soit des papiers plutôt euh, pratico-pratiques. Donc euh, au cours des dix dernières années, il y en a 10-15 ans, il y a, il, y a, il y a vraiment une grande quantité de, de publications qui ont été euh, réalisées dans ce domaine. La télédétection s'est présentée comme quoi Comme un moyen finalement efficace et puis relativement économique pour pouvoir avoir accès à de l'information exp spatialement explicite et puis pour pouvoir couvrir potentiellement euh, des, voilà, des grandes surfaces, des échelles régionales, euh, avoir accès à des écosystèmes autrement euh, très peu accessibles par voie terrestre. Euh, les points qui restent euh, encore de, de, de challenge, bah c'est des challenges au niveau euh, technique et puis méthodologique qui doivent être levés parce qu'il y a énormément de données euh, disponibles, enfin de données de télédétection, mais après pour pouvoir exploiter ces données et puis exprimer en fait une information qui soit vraiment utile pour les écologues, euh, bah on, voilà, on est encore en train de travailler dessus. Donc ça fait partie des points qui sont généralement aussi euh, avancés. Euh, un besoin fort d'aller euh, au-delà de, euh, des techniques d'analyse d'image classique et de vraiment resserrer les liens entre les communautés d'écologues et de télédétecteurs pour pouvoir vraiment euh, voilà, euh, parvenir à des, des produits de télédétection qui soient pertinents pour les écologues. Et puis on a aussi un point qui est assez, euh, pour moi assez important, c'est qu'il y a euh, tout un tas d'approches qui ont été proposées et qui sont basées sur, beaucoup sur en fait, des euh, méthodes supervisées, donc euh, typiquement des méthodes de régression supervisées, ce qui fait qu'on va avoir besoin de relativement, enfin d'un certain nombre de données terrain qui sont parfois euh, pas forcément accessibles, difficilement accessibles ou absentes complètement. Et donc ça peut compliquer un petit peu les choses lorsqu'on va vouloir euh, procéder à l'analyse des données issues de télédétection. Et puis il y a un autre point qui est, bon, c'est ni bien ni mal, enfin c'est une opportunité, mais on a euh, la composante spatiale, spectrale et temporelle dans ces informations de télédétection qui peuvent être, euh, qui peuvent être exploitées. Et justement, alors comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, on a une diversité de systèmes d'écosystèmes et puis de types de, type de milieux, et donc une diversité de, de types d'informations qu'on va pouvoir euh, mesurer à partir de la télédétection, et on n'a pas forcément une seule, un seul type de données qui va pouvoir répondre de manière pertinente euh, à la question associée à comment dériver un indicateur de biodiversité. Donc ces composantes spatiales, spectrales et temporelles euh, bah, doivent être euh, étudiées et puis euh, utilisées de manière pertinente pour répondre à une question. Donc, euh, pour ce qui est de la mesure de la diversité bêta, justement, alors je fais un petit, euh, petit passage là-dessus, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été développées ces dernières années, là aussi, euh, mais ça reste aussi euh, un défi assez important, dans le sens où, en effet, il y a encore une fois, beaucoup de méthodes qui sont basées sur des données d'apprentissage qui ne sont pas parfois pas forcément compatibles avec les données de télédétection qu'on a. Donc euh, ça reste encore un challenge et là je vais vous proposer en fait dans le cadre de cette présentation justement une méthode qui va permettre de euh, cartographier la diversité alpha et la diversité bêta et qui a été développée à la base sur, en, pour exploiter des données d'imagerie hyperspectrale sur des forêts tropicales. Donc ça c'était euh, les résultats issus d'un séjour en postdoc quand j'étais aux états unis Et euh, donc voilà alors ma présentation. Ok. 10 minutes mais tout va bien se passer euh, mon introduction voilà, est finie donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que la réflectance de la canopée peut nous donner des informations sur la diversité en espèces euh, je vais ensuite vous parler hein, d'un euh, euh, cadre conceptuel d'une hypothèse qui est principale qui pour moi est une hypothèse vraiment importante et qui s'est révélée pertinente dans euh, l'utilisation des données de télédétection pour la cartographie de la biodiversité qui est euh, hypothèse de variation spectrale. Et puis, j'y viendrai dans la deuxième euh, partie de, ce, de cette section. Alors, comment est-ce qu'on fait pour relier l'information issue de la télédétection à de l'information biodiversité Alors là, je me focalise encore sur des données, euh, sur, euh, sur des milieux tropicaux. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré qu'en fait, euh, la diversité des traits chimiques foliaires était associée à la diversité des traits de propriétés optiques foliaires, donc des traits spectroscopiques, euh, ici vous avez euh, donc par exemple euh, voici, euh, voilà, la chimie standardisée pour un certain nombre d'espèces, donc ici avec azote, phosphore et puis, euh, et puis tout un tas d'autres propriétés, euh, propriétés chimiques foliaires, et puis ici vous avez une représentation en fait, de euh, la réflectance foliaire. Et donc le travail qui a été réalisé donc, euh, par euh, Greg Asner et ses collègues, ça a été en fait, de montrer qu'il y avait une relation entre cette, euh, la diversité qu'on pouvait observer sur la chimie, sur, oups, sur la chimie, sur euh, la spectroscopie et puis sur euh, les propriétés, en fait, sur, sur, sur euh, l'information, la diversité euh, taxonomique et euh, phylogénétique. Et donc voilà. Alors, dans un deuxième temps, de manière un petit peu plus pragmatique, on va dire, euh, j'ai pu travailler sur justement de l'identification euh, de d'espèces d'arbres à partir d'imageries hyperspectrale. Donc ça, c'était sur la base d'approches supervisées, donc, comme ce qui se fait aussi justement à Sinafor et puis dans un certain nombre de laboratoires. C'est-à-dire qu'on va partir d'une information de terrain, donc euh, d'un certain nombre d'individus euh, qui ont été identifiés et localisés précisément euh, dans une forêt. Et puis on va ensuite euh, appliquer des méthodes de classification supervisée qui vont nous permettre de généraliser l'information euh, euh, obtenue dans un classifieur pour pouvoir faire voilà, de l'identification d'espèces d'arbres. C'est des méthodes qui marchent bien quand on se retrouve dans des milieux avec une diversité relativement modérée, mais lorsqu'on va se placer dans un contexte un petit peu plus euh, on va dire compliqué, alors, comme une forêt tropicale euh, hyper diversifiée en Amazonie pour laquelle on a peu de données terrain et puis on se retrouve avec plus de 300 espèces par hectare dans, certains, dans certaines zones, ça devient assez compliqué finalement d'avoir euh, bah, les informations qu'il faut pour mettre en place des méthodes de classification supervisée. Alors pour ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de trouver des liens en fait un, un, un petit peu plus, euh, va dire, euh, conceptuels entre cette diversité spectrale et puis une diversité euh, en espèces. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour relier c'est le type d'information. il y a une autre question qui est assez intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour relier le spectral au chimique, parce que c'est aussi quelque chose de très pertinent. Et puis on pourrait ensuite relier le spectral au chimique puis à la diversité en espèces, mais bref, ce sera pour une autre présentation. Et donc pour ça, on va se baser, juste comme j'en parlais un petit peu plus tôt, sur l'hypothèse de variation spectrale, qui, dans sa formulation initiale, en fait, était très générale et partait du postulat qu'une euh, plus grande hétérogénéité au niveau du paysage. Éventuellement mesuré à partir de télédétection, est généralement relié à un plus grand nombre d'espèces qui occupent différentes niches. Donc, ça, c'est Palmer qui l'a proposé en 2002. Et puis, suite à ça, il y a tout un tas de papiers, en effet, plus appliqués à télédétection, qui, en fait, ont testé cette hypothèse. Donc, là, c'est quelques papiers récents pour différents types de systèmes. Donc, en se basant sur de la spectroscopie foliaire, par exemple, sur des milieux de prairies et de savannes. Euh, voilà, tout un tas de papiers qui ont montré qu'en effet, bah, oui, cette hypothèse. Euh, tenez la route. Bon, par contre, il euh, y a quand même euh, un, certaines questions à se poser au niveau bah, de la résolution spatiale de notre mesure, de ce qu'on cherche éventuellement, enfin, et, et, euh, ce qu'on va chercher à exprimer à partir de cette information spectrale. Et donc, voilà, le concept en soi semble pertinent. Donc ça, c'est encore un exemple sur un autre type de milieu et puis je pourrais en donner encore pas mal, donc euh, sur euh, la biodiversité euh, dans le Cerrado brésilien, donc qui est qui se base sur une méthode supervisée, justement. Et puis, bah, moi, à partir de ça, ce que j'ai voulu faire, c'était euh, bah, adapter un petit peu cette hypothèse avec de l'imagerie hyper-spectrale à très haute résolution, c'est-à-dire avec une résolution spatiale métrique, ce qui fait qu'on va avoir des pixels qui vont être très inférieurs à la taille des individus. Euh, et puis, bah, la question qui se pose là, c'est euh, si on a une information potentiellement pertinente pour cartographier la biodiversité, euh, bah, quelle métrique est-ce qu'on va devoir utiliser pour mesurer cette variation spectrale Et puis une autre question, c'est euh, quelles hypothèses on va faire en fait euh, on, va, on va faire un certain nombre de simplifications en fait pour pouvoir parvenir à une méthode non supervisée qu'on veut euh, la plus générique possible. Euh, et bah, pour ça, on va se couper forcément d'un certain nombre de points comme euh, on ne va pas chercher euh, spécifiquement à cartographier des arbres, à identifier des arbres ou à délimiter des arbres. On va partir d'hypothèses on va dire assez grossières de un pixel euh, correspond à un arbre par exemple. Donc voilà, ça va être euh, ça va être une... Ce que je vais vous présenter, c'est une méthode que, que j'ai développée euh, un petit peu dans ce goût-là. Dans ce et là je vais vous décrire un petit peu plus précisément comment est-ce que ça marche en fait pour cartographier la diversité alpha et bêta. Euh... Donc en essayant en fait, de se rapprocher le plus possible en fait, d'une perspective euh, écologique C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai travaillé avec des écologues, euh, moi-même qui n'y connaissais pas forcément grand-chose. Et puis en télédétection, euh, j'avais la chance finalement de ne pas non plus être euh, analyse d'image, etc. Euh, J'étais un peu un, un... Je découvrais aussi. Donc je partais sans gros a priori et sans gros bagages méthodologique Et puis je me suis dit, bon quand je parlais à mes collègues, bon, en fait ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un inventaire de ce qu'il y a dans mon image. Pour que ça matche avec les métriques que vont dériver de leur inventaire euh, qui font sur le terrain. Donc c'est ce que je décris comme étant une, une approche assez naïve finalement du problème, c'est en ayant travaillé sur l'identification d'espèces, je savais qu'il y avait l'information qui était disponible dans les images. Il y a des, divers, des métriques de, diversité, de biodiversité qui sont utilisées par les collègues écologues, qui sont généralement euh, dérivées d'inventaires forestiers, d'inventaires sur des, des parcelles, et puis, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose, mais avec mon image et puis en fait, je vais juste euh, donner des noms à mes pixels et puis euh, advienne que pourra. Et donc, l'idée euh, voilà, de la méthode, c'est un peu ça, hein, c'est aussi simple que ça. Et puis, c'est bah, à partir d'une image hyperspectrale, essayer d'extraire l'information pertinente qui va me permettre de différencier justement les espèces, d'avoir en l'information en avoir pertinente pour la biodiversité, pour ensuite cartographier des composantes alpha et bêta de la diversité. Euh, et donc bah, comment ça se passe d'un point de vue euh, pratique, hein, c'est, euh, voilà, on a, notre, on a notre parcelle et puis on a l'image qui est associée à la parcelle, et puis bah, d'un côté on a un inventaire en espèces avec euh, voilà, une proportion d'un certain nombre d'espèces, on va pouvoir dériver un indice de Shannon à partir de cette proportion relative d'espèces, et puis de l'autre côté, à partir de notre image, on va appliquer un certain nombre de traitements, puis aboutir à un groupement, à du clustering, et puis à chaque pixel on va associer un cluster et puis on va faire la même chose. On va dériver, voilà, on va dériver un indice de Shannon à partir des proportions relatives de chaque cluster dans l'image. Et puis pour la dissimilarité de breakertis pour la, la composante bêta de la biodiversité, bah on va faire à peu près la même chose. On va se retrouver pour, différentes, enfin voilà, pour une parcelle euh, donné, on va se retrouver avec une distribution en termes d'espèces, une distribution en termes de clusters, et puis bah, on, va avoir, on va pouvoir en fait euh, pardon, calculer ça, euh, cette dissimilarité par rapport à la distribution espèces ou à la distribution en clusters en faisant ça complètement indépendamment. Le but de jeu est bon, ensuite à partir de données de validation de pouvoir vérifier si on était à peu près dans les cordes ou pas, dans les clous ou pas. Et donc voilà. Donc, L'un des principaux points importants, justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour exprimer cette diversité Donc là, je vous explique un petit peu, je fais du clustering et puis euh, j'exprime comme ça euh, une diversité à partir d'une distribution de cluster. Vous verrez que dans la littérature, il y a beaucoup d'approches qui sont proposées, que j'avais testées mais qui ne marchaient pas du tout. Alors, j'ai essayé de montrer ça dans une espèce de petite figure... Euh, simplifier alors souvent les gens utilisent euh, l'écart type du NDVI sur une fenêtre donnée ou dans un voisinage pour pouvoir exprimer en fait cette hétérogénéité cette cette diversité spectrale sauf que dans les forêts tropicales ce bah, c'est pas forcément pertinent et puis euh, comme je vous expliquerai un peu plus tard c'est très sensible à un certain nombre d'artefacts la distance moyenne au centroïde aussi qui est une autre métrique qui est utilisée euh, mais qui donnait pas de bons résultats et puis en fait bah, la, ce que j'appelais la distribution euh, dans le dans l'espace spectral euh, sur la base d'un clustering, euh, était quelque chose qui, euh, bon, conceptuellement, là, en essayant de montrer comment ça marchait, euh, bah, ça semblait plus pertinent. Alors ici, c'est un exemple où on voit par exemple une, une parcelle avec deux espèces, très théorique, et puis le centroïde ici, et puis on voit par exemple la distance moyenne au centroïde qui est très forte alors qu'on n'a que deux espèces, et puis. Une autre parcelle ici, avec beaucoup plus d'espèces, mais qui sont dans un espace spectral beaucoup plus compact, euh, et où on a une distance moyenne au centroïde qui va être beaucoup plus faible, euh, alors que pourtant on a une biodiversité beaucoup plus grande. Et donc j'ai essayé de réfléchir à des méthodes qui permettent de se prémunir un petit peu des euh, problèmes associés à ce genre de cas de figure. Et donc c'est une méthode que j'ai décrite là dans un papier euh, de 2014. Je vais essayer d'aller rapidement sur les différentes étapes. Alors, ça passe d'abord par un certain nombre de... Euh, pré traitement pour retirer tout ce qui ne correspond pas à la végétation ou les pixels qui correspondent à de l'ombre, qui vont en fait euh, augmenter la variabilité spectrale de manière euh, euh, enfin, négative ou du moins euh, non, non contrôlée. On va aussi euh, réduire les effets d'illumination par des pré-traitements associés donc, euh, à une normalisation avec un continuum donc, ça, ça pourrait revenir si vous êtes intéressé, mais... Euh, pas l'objet. Et puis ensuite une réduction de dimensionalité avec une ACP qui nous permet, à partir, de... Donc à partir de cette ACP, on va ensuite pouvoir, enfin le but de l'ACP c'est de pouvoir virer des bruits associés au capteur à l'acquisition. Et ensuite à partir de là, on va pouvoir ensuite appliquer notre clustering. Donc ça c'est par exemple le résultat d'une ACP une fois qu'on a viré tous les pixels qui ombragés, etc., et qu'on a fait une normalisation. Et puis on commence à voir apparaître ici dans la forêt tropicale des... Des différences qu'on voit enfin, à l'échelle d'individus qui peuvent suggérer qu'en effet il y a une information associée au type de végétation et à la biodiversité. Et puis dans la deuxième étape, voilà, on va faire un clustering, associer un cluster à chaque, à chaque pixel, calculer des distributions d'espèces et puis générer des cartes de diversité alpha et bêta. Alors ça c'est juste vite fait, quand j'avais commencé cette méthode, je n'avais pas de données terrain, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a un peu contraint dans, la, dans le développement de, de, de la méthode. C'est-à-dire qu'on m'a dit, tiens, ce serait bien de cartographier la biodiversité, mais on n'a pas trop dit comment faire. Donc, euh, donc bah, j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai fait des gradients de biodiversité à partir de mon image avec, euh, avec laquelle j'avais fait de la classification d'espèces. Donc c'est pour ça, ici, c'est un espèce de gradient de biodiversité avec des... Comme on peut voir ici, là, on a, des, on a des, des unités élémentaires de cette taille qui vont comprendre des pixels associés soit à une espèce, à deux, à quatre, à, etc., jusqu'à 36 espèces. Et qui sont associés à cette, cette image ici. Et puis en fait, euh, voilà, à partir de là, j'ai commencé à essayer d'expérimenter, regarder ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Euh, ça permis m'a permis d'aboutir à ma méthode. Et puis bon, sur euh, cette espèce d'exemple de, un peu simplifié, ça avait l'air de plutôt pas trop mal marcher. Et donc, à partir de là, je me, je me suis lancé pour l'appliquer sur euh, voilà, des échelles un petit peu plus grandes, donc sur l'imagerie hyperspectrale. Alors ici, c'est par exemple. Ça vous montre ce qu'on obtient avec donc, une vision en rouge, vert, bleu d'imagerie hyperspectrale. Et puis, on a ce qu'on obtient avec les données LIDAR, en fait, ce qui montre... Alors, sur le site d'études en particulier, en fait, on a une alternance de forêts de terre ferme et de plaines inondables pour lesquelles on sait qu'il y a pas mal de différences en termes de composition d'espèces. Et donc, à l'échelle... Euh, voilà, ça, c'est un premier résultat obtenu qui, euh, donc, euh, sur une zone un petit peu limitée dans l'image... Essayez de détailler un petit peu, montre un petit peu plus en détail que... Euh, ben voilà. On voit apparaître des motifs de diversité qui, euh, voilà, d'un point de vue écologique, euh, font sens. C'est-à-dire qu'il y a des zones, par exemple ici, là, au bord de la rivière, qui sont des zones relativement euh, homogènes en termes de végétation, qui apparaissent bien. Euh, certaines zones d'anciens méandres méandre aussi qui apparaissent. Et puis, euh, puis on voit des zones de plus ou moins forte diversité. Donc ça, c'est très qualitatif. En termes quantitatifs, euh, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de marcher. C'était une très bonne nouvelle, et ça c'est des résultats obtenus sur 153 parcelles, donc certaines pour lesquelles il y a eu des répétitions, on a eu plusieurs acquisitions à différents moments, différentes dates, ce qui va aussi dans le sens, enfin ça montre que finalement la méthode est relativement généralisable et puis robuste au, au type de données. Bon, alors là, je vais passer rapidement, c'est un petit peu la, la comparaison entre euh, donc les différentes métriques utilisées donc euh, la métrique que j'ai utilisée, qui est donc euh, celle-là et puis celle-là, et puis comparée à la distance moyenne au centroïde ou euh, à la carte-type du NDVI. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux métriques, en fait, sont extrêmement sensibles à euh, des pixels mix ou des, fin, à des, euh, voilà, euh, certains éléments qui n'ont rien à voir avec la biodiversité, ce qui fait qu'on se retrouve, par exemple, dans les zones proches de l'eau ou les zones sur lesquelles il y a du sol qui affleure, on se retrouve très rapidement avec une hétérogénéité extrêmement forte qui bah, va à l'encontre de ce qu'on peut observer sur le terrain. Pareil là ici dans les, dans les zones euh, de forêts marécageuses où on observe avec euh, donc, euh, sur certaines zones là des très forts spots de diversité, alors qu'en fait c'est juste qu'on a la présence de sol visible et ce pourquoi la méthode que j'ai développée semble plutôt pas mal. Donc voilà alors tac, après qu'est-ce qu'on obtient, on obtient ce genre de carte donc euh, qui peut justement ici bah, montrer la différence entre les zones de plaine inondable et puis les zones de terre ferme. Ça a été appliqué sur un certain nombre de sites, donc y compris les sites sur lesquels il y a eu de la validation. L'approche en elle-même semble, semble valide. Alors bien sûr, bon, voilà, ça, ça donne des, des résultats très intéressants. Après, c'est fait sur de l'imagerie hyperspectrale. Euh, et puis, l'imagerie hyperspectrale n'est pas forcément très facile à obtenir et puis à, ensuite à analyser, et puis il y a tout un tas de facteurs en fait qui ne sont pas forcément là dans, dans ma méthode, qui sont sans doute compris dans le signal qu'on mesure et on n'a pas pu faire une analyse vraiment détaillée de tout un tas de choses qui pouvaient influer sur les résultats. Voilà, pour juste conclure sur cette partie, cette hypothèse de variation spectrale, euh, peut être utilisé pour euh, cartographier la biodiversité hein, dans le contexte de, de la forêt tropicale avec de l'imagerie hyperspectrale ici. Euh, cette hypothèse de variation spectrale, c'est un cadre théorique qui est assez généraliste finalement, et puis euh, sa validité euh, doit être euh, réfléchie en fonction du type de données qu'on a et puis qu'on va analyser, et puis le type de diversité qui nous intéresse. Hein. Euh, et donc il y a toujours un certain nombre de questions à se poser lorsqu'on va vouloir travailler sur des méthodes qui font appel à cette hypothèse de variation spectrale, euh, associée à l'échelle spatiale euh, de notre euh, objet d'étude et puis de nos données de télédétection. Est-ce qu'on a une compatibilité Comment est-ce qu'on peut euh, calculer cette hétérogénéité spectrale Donc je l'ai dit, dans mon cas, la variabilité du NDVI ou la distance moyenne au centroïde ne fonctionnait pas, mais il y a un certain nombre de papiers pour d'autres milieux, à d'autres échelles, pour lesquels ça donnait des résultats cohérents. Donc, euh, tout dépend euh, de la question qu'on se pose initialement. Euh, donc, bien sûr, euh, l'hypothèse, donc la, la distribution de l'espèce spectrale, comme je l'ai appelé, euh, cette méthode a été appliquée sur l'imagerie hyperspectrale à haute résolution. Euh, il y a un certain nombre de limites que j'ai évoquées qui vont être associées à la capacité à vraiment obtenir des données de télédétection euh, propres, c'est-à-dire pour lesquelles on va. Réussir à maîtriser ou corriger un certain nombre de facteurs influençant la radiométrie comme des facteurs de topographie, des effets directionnels, un certain nombre d'effets atmosphériques. Euh, cette méthode, elle a été appliquée sur des milieux tropicaux pour lesquels on n'avait pas de données d'apprentissage, de, euh, de, de, pour lesquels les données d'apprentissage n'étaient pas disponibles. D'où le fait d'utiliser une méthode non supervisée. Après... Euh, comme je disais, il y a tout un tas de papiers qui existent qui ont proposé d'autres méthodes. Je ne dis pas, enfin, euh, il y a sans doute des méthodes qui peuvent être plus appropriées pour certains types de milieux si éventuellement il y a des données terrain disponibles en quantité. Euh, et puis pour revenir un petit peu à une diapositive précédente, en fait il y a le lien qui peut être fait aussi entre les propriétés biophysiques de végétation et puis l'information spectrale qui à mon sens est sans doute le lien plus fort qui permettrait d'aboutir à une bonne compréhension et, de la, diversité, et enfin, de la diversité en termes d'espèces et puis de la diversité en termes de fonctionnement et de dynamique euh, qui pourrait potentiellement euh, améliorer très fortement euh, ce type de méthode et puis l'envisager pour euh, des milieux un petit peu plus euh, un petit peu différents. Donc pour euh, donner une conclusion et quelques, enfin, quelques perspectives, je vais vous illustrer euh, oui, euh, donc euh, euh, deux cas, donc l'application au milieu tempéré, puis l'application à des images satellites, si vous allez très vite. Donc, euh, bon, alors ça, on, voilà, hypothèse de variation spectrale, ça marche, etc. Il euh, y a un certain nombre de, techniques, de limites techniques euh, pour l'appliquer à d'autres types forestiers. Donc, le, bon, tout d'abord, le niveau de diversité euh, va être complètement différent. Ce n'est pas forcément la même information de biodiversité qui va nous intéresser, selon qu'on travaille sur des milieux tempérés ou sur des milieux tropicaux. Euh, il y a un certain nombre de paramètres qui, dans les milieux tropicaux, sont, euh, on va dire, un petit peu moins... pour lesquels c'est un petit peu moins important, entre guillemets, donc tout ce qui est euh, la phénologie, par exemple. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs environnementaux aussi qui peuvent influencer euh, des motifs de diversité spectrale qui peuvent varier selon qu'on se trouve dans des milieux tropicaux ou tempérés. Enfin, voilà, il y a pas mal de questions à se poser avant d'appliquer... Euh, euh, ce type de méthode, et donc dans le cadre d'un projet Tosca, euh, qui est en collaboration justement avec, euh, avec Dimaphore, avec des euh, collègues comme, comme David, on, on a en fait euh, réfléchi à, à un projet donc, pour l'étude des performances, pour l'identification d'espèces d'arbres et l'estimation de variables de biodiversité à partir d'un imaginaire hyperspectral. Donc Thierry a déjà dû vous faire une présentation euh, sur ce sujet, il y, a, il y a quelques semaines, je pense. Et donc, le but, c'est de préparer les futures missions et puis de réfléchir justement à la capacité à opérationnaliser ce type de méthode pour cartographier la biodiversité et puis identifier les espèces d'arbres. Et on travaille notamment sur la forêt de Fabas. Alors ici, je montre des, quelques résultats préliminaires obtenus sur donc, cette, euh, donc, cette information d'imagerie hyperspectrale où j'ai appliqué la méthode. Euh, bon, là, je vous disais en fonction du milieu il peut y avoir des choses à faire etc. Là j'ai fait plutôt de décoffrage, il n'y a pas eu d'adaptation et pas trop de réflexion derrière, mais j'ai essayé de cartographier la diversité alpha et bêta euh, sur cette forêt et puis comparer ça avec les informations de la BD forêt V2. Alors ici ce qu'on observe donc c'est la diversité euh, donc euh, euh, on a des forêts pures en bleu, des forêts mixtes en Rouge et puis des mélanges de conifères sur la petite zone en vert, et puis alors là, ça c'est ce que j'ai obtenu en appliquant mes méthodes. Bon, alors, quand on passe de l'un à l'autre, là voilà, on n'a pas encore de validation propre. Alors, je sais pas si vous voyez, il faut, faut imaginer en fait, c'est est, tout, est, tout est histoire d'imagination. Hein. Euh,